Alors bonjour, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Morgane et de Maxime, qui lui est un enfant de lui. Morgan, Morgane, arrête de faire ton ado blasé et viens nous aider à vider le camion, s'il te plaît. Ça ne va pas se faire tout seul. Mais quel nulle, c'est pas vrai Qu'est-ce que c'est Un journal Le journal d'un certain Maxime qui souhaite raconter son histoire. Il a 17 ans, comme moi. Et il est malade. Maxime est atteint d'une maladie génétique grave, la xéroderma pigmentosum. Elle l'empêche de vivre sous les rayons du soleil. Je sais, papa. Je ne vois pas bien toutes les couleurs, mais c'est très beau quand même. Oh, elle a un voile sur la tête et la peau craque, comme moi. Elle me ressemble. Maman, c'est une enfant de la lune, elle aussi. Oui, mon chéri, tout comme toi. Regarde. C'est au moi. Oui. Le soleil n'a-t-il donc aucun effet sur les toiles toi, il y a de grandes vitrines. Pas de danger. Chaque, chaque vitre est recouverte d'un film qui filtre les rayons UV. Oh. La joconde n'est donc pas prête de bronzer. Tu vois, elle est comme toi. Elle aussi, il faut la protéger du soleil. Tu vois, fils, c'est ce que nous utilisons. C'est ce que nous utiliserons pour toi. Tu es une vraie œuvre d'art. Il faut te protéger de l'outrage du temps. Wow, moi je trouve trop que Maxime Morgan va essayer de bien m'enfant. Et peut-être que dans le futur, elle va y se Eh bien, voilà que vous pensez, vous. J'ai trouvé que c'était un livre court. Facile et rapide à lire, avec des textes aérés et qui n'avaient pas beaucoup de textes. Ben moi, je trouve que les couleurs sont bien, mais tous à la fois, et les illustrations nous permettent de bien comprendre ce que sont les enfants des Pour moi, ce livre m'a incité à faire des recherches sur la maladie sur les associations qui accompagnent ce travail. Je trouve que l'atmosphère est calme, chaleureuse et lumineuse. C'est euh, agréable à lire, du coup, et ça donne envie de continuer l'histoire. Ben, pour moi cette histoire elle est émouvante, elle nous apprend la maladie, elle euh, nous ex explique des problèmes euh, qu'on n'aurait pas su auparavant et euh, sans qu'on s'en rende compte en fait ça nous apprend des choses mais on ne sait pas en fait. Euh, moi je trouve cette histoire elle est, elle est, elle est émouvante et attachante à la fois et on s'attache rapidement au personnage et, euh, et, on, et on se reconnaît à travers cette BD. Et, euh, et cela nous donne envie de, de lire. Moi, j'aime bien cette histoire parce que elle apporte beaucoup de sentiments forts et d'émotions. Moi, je trouve que le sujet est intéressant pour tous les âges. Même la petite grand-mère au fond de sa maison de retraite pourrait être intéressée par le sujet. C'est ça qui est chouette quand on lit un livre... On peut rêver, apprendre des choses, s'inventer des histoires, et c'est pourquoi je vous conseille très fortement le euh, journal d'un enfant de lune. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil y attend. Il suit pas souvent chacun pour ça chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Pour la nuit mais le soleil ne le sait pas et toujours lui Le soleil est rendez-vous avec la lune Mais la lune n'est pas là Le soleil y attend, papa dit qu'il l'a fait sa vie